Salut à tous et bienvenue sur Vision High e tech aujourd'hui iOS 14.5 Beta 2 vient faire son apparition et c'est pas rien avec ses nouvelles fonctions, je vous fais montrer ça tout de suite dans cette vidéo, alors surtout si vous voulez rien rater puisqu'il y aura plusieurs vidéos sur iOS 14.5, n'hésitez pas donc à vous abonner, ça se passe sous la vidéo, à cliquer sur la petite cloche et c'est parti Alors, ça vient tout juste de sortir, iOS 14.5 est sorti avant-hier, la version bêta développeur. Alors, pour l'instant, la version bêta publique n'est pas encore sortie, mais ça va pas tarder, vous inquiétez pas. Pour cette nouvelle fonction qui est vraiment extraordinaire, on va pouvoir décider de faire un raccourci lorsqu'on veut que notre application soit verrouillée ou déverrouillée. Je vous montre ça tout de suite. On se dirige tout de suite sur raccourci. Lorsque vous êtes entré dans Raccourci, vous allez aller tout en bas sur vos onglets d'en bas et vous allez aller sur Automatisation. Dans Automatisation, si vous avez déjà créé des automatisations, vous partirez complètement en haut à droite pour faire Ajouter une automatisation. Si ce n'est pas le cas, vous avez cette fenêtre et vous cherchez le bouton Créer une automatisation perso, créer une automatisation perso que vous validez. Créer une vous allez donc arriver dans cette page. Dans cette page, vous allez descendre et chercher « App » pour « Application ». Et ceci se trouve juste en dessous de « NFC ah, ».« Exemple, quand vidéo est ouverte ou fermée, bouton » On valide. Quand « Une fois ceci fait, vous allez donc... Une fois ceci fait, en bas de cette page, vous avez deux choix. « Sélectionner, est ouvert, bouton ?» Quand l'application est ouverte, est fermé bouton ou quand l'application est fermée. Juste au-dessus, vous allez donc chercher l'application en question. Ah, choisir. On va donc choisir une application qui va se basculer automatiquement en mode paysage lorsque je vais la lancer. Je vais par exemple choisir YouTube. YouTube. Que je valide. Sélectionner YouTube. Une fois que vous avez validé ceci, vous allez complètement en haut à droite. Okay. Bouton. Et vous tapez sur OK. Vous avez choisi votre application et vous choisissez l'un des deux boutons dessous qui sera sélectionné. Est ouvert bouton. quand l'application est ouverte. Une fois que vous avez fait ceci, vous partez complètement en haut à droite. Suivant bouton. Sur le bouton suivant. Suivant, Rechercher. On arrive sur cette page. Dans cette page, il va falloir ajouter. ajouter une action, ajouter. Il va falloir ajouter une action. On va taper sur ce bouton. Ajouter une... Cette action, on va la rechercher dans la première zone d'édition tout en haut et on va lui marquer verrouillage. Rechercher abcès, On valide le champ d'édition. Champ de recherche. Et on va dicter verrouillage double tap. Verrouillage. Insertion de verrouillage. Une fois que vous avez inséré votre mot verrouillage, le verrouillage de vous cherchez cette phrase qui porte le nom de Régler le verrouillage de l'orientation. Régler le verrouillage de l'orientation que vous validez. La fenêtre se ferme et vous arrivez sur cette page. Maintenant, vous recherchez le bouton Action en tête. Action régler le verrouillage de l'orientation. Et pour ceux qui utilisent VoiceOver, une fois que vous êtes sur cette phrase, on va faire glisser un doigt du haut vers le bas. Modifier, opération, basculer. Modifier opération basculer. On valide deux fois avec un doigt. Opération. En bas sous un tiroir et on vous demande. Activer/ barre oblique, désactiver bouton. Activer/ désactiver. Sélectionner/ basculer bouton. Basculer. Ligne de commentaire. Demander à chaque fois. Donc une fois que vous avez cliqué sur activer ou désactiver. Vous revenez sur cette fenêtre et vous n'avez plus qu'à revenir sur la phrase « Activer le verrouillage de l'orientation ».« Activer », ce qui veut dire que vous allez activer le verrouillage de l'orientation. Nous, ce qu'on veut, c'est le désactiver, puisque lorsqu'on regardera une vidéo YouTube, si on bascule notre iPhone, elle se mettra automatiquement en plein écran. Donc sur cette phrase, je fais glisser un doigt. « Notifier, éteindre, activer ». Je double tape sur mon écran. En affiché plus. Désactiver le verrouillage de l'orientation. Et je l'ai mis en désactiver. Une fois ceci fini, je pars complètement en haut à droite sur... Suivant. Suivant. Suivant. Lorsque l'app YouTube est ouverte. Donc, lorsque l'app YouTube est ouverte. Faire. Faire. Régler le verrouillage de l'orientation. Régler donc le verrouillage de l'orientation. demandez avant d'exécuter. Bouton. Activer. Et vous avez ce bouton qui est activé que l'on doit désactiver obligatoirement. Dés avertissement. Une fois ceci terminé, est déclenchée et effectue des actions à votre place sans vous demander au préalable. Ne pas demander. Bouton. Et ici, on va cliquer sur ne pas demander. Une fois ceci fait, on part complètement en haut à droite. Okay. Sur le bouton ok. Vous êtes des champions. Vous avez réussi donc à faire la toute nouvelle fonction d'iOS 14.5 Beta 2 qui permet d'activer ou de désactiver par le biais de l'automatisation votre iPhone, et ça, c'est vraiment génial. Et ça, ça peut se faire sur toutes les applications où vous avez besoin, quand l'écran se bascule en mode portrait ou en mode paysage. Alors, vous pouvez faire exactement la même chose lorsque vous fermez l'application, ce qui évitera de revenir dans votre panneau de contrôle. On vérifie si cela fonctionne. Je vais dans YouTube. YouTube. Alors, tout en haut, lorsque vous ouvrez l'application YouTube, une petite notification apparaît. Raccourci. maintenant, appy YouTube ouverte et... On est donc parti sur une chaîne quelconque. Elle s'appelle Vision High Tech 56,2 abonnés. Vision High Tech 56 000,2 abonnés. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. C'est vraiment la chaîne qui envoie du lourd. Abonnez-vous, likez partagez. C'est super important pour que la chaîne puisse exister au sein de YouTube. Je vous fais confiance, les amis. Likez-moi cette vidéo, partagez-la, partagez-la, et surtout mettez un maximum de commentaires. Donc, on ouvre, par exemple, une vidéo. Thermomètre médic, présentation, déprésentation, vision, high-tech, youtubeur, malvoyant, des solutions d'accessibilité pour tout, point de suspension, 508 vues, médian, lien. On va ouvrir cette vidéo. Lecteur vidéo, chargement de la vidéo en cours, en tête. Donc, regardez ici, si maintenant, sans avoir touché au panneau de contrôle pour activer le bouton verrouillage ou déverrouillage, si je bascule mon iPhone. Paysage. Ma vidéo. À lecteur vidéo, en tête. Ma vidéo bascule automatiquement. Alors faites la même chose lorsque vous quittez l'application. C'est exactement le même chemin. Je vous fais confiance. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à faire les deux scripts. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Je vous aime. Prenez soin de vous. Et je compte sur vous pour les likes, les partages et les commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Salut à tous.